Irine Sina, c'est le cri de la génération climat. C'est le cri qui a été lancé depuis le Pays Basque en amont de la COP21 pour mobiliser face au changement climatique. Et c'est l'histoire de, de ce mouvement, pour, de la naissance de ce mouvement, que raconte ce film, euh, depuis Bayonne jusqu'à la COP21 et jusqu'à des mouvements de blocage euh, mo mobilisés par les militants d'Alternatiba. Nous soutenons ce film parce que d'une part, c'est un film qui part de récha... enfin, qui parle du réchauffement climatique et que, euh, on voit bien qu'il faut à la fois une mobilisation internationale mais aussi une mobilisation citoyenne parce qu'on arrivera à résoudre ce problème que s'il y a une implication des gens et puis on le soutient par rapport à la forme. C'est quand même dans l'ADN des Verts de soutenir des initiatives citoyennes. C'est parti des gens, c'est parti des jeunes et ils ont voulu montrer que par rapport à une énergie communicative on est capable de créer un outil ce film qu'on va pouvoir diffuser de partout pour montrer que la force, c'est nous. On est venu à nombreuses et nombreux aujourd'hui pour défendre Irine Sina, le cri de la génération climat, euh, nombreux et nombreux militants euh, climat non-violents, pour soutenir ce film qui retrace notre histoire, qui retrace l'histoire d'Alternatiba et d'ANV COP21 au travers de trois séquences qui ont été importantes pour nous, le tour vélo de 2015, les mobilisations de la COP21 et le blocage du sommet euh, du pétrole offshore de Pau. Et on est là pour témoigner de cette nouvelle génération qui a pris conscience de l'urgence climatique et qui veut aujourd'hui passer à une échelle supérieure avec les alternatives pour entrer dès maintenant en transition sociale et écologique et pour passer aussi aux, aux résistances partout sur le territoire. Voilà, on soutient ce film, nous les écologistes, tout simplement parce qu'il y a des femmes et des hommes d'horizons totalement différents qui convergent avec un seul but, de construire la société écolo de demain. Par leur créativité, ils peuvent soulever justement des montagnes et ils nous montrent qu'aujourd'hui, bah, des solutions utiles, réalistes, sont possibles d'être mises en place. Donc tout commence avec ce film, il faut le diffuser au maximum parce qu'on est en train de vivre un moment historique et il y a des gens qui sont en avance avec de belles solutions.